Le gouvernement et l'Église ont enlevé les, les, les traits d'union et ils ont mis les virgules. L'Église aussi a fait ça, là. Comme si ma mère, quand elle m'a eu euh, à, à 10h38, euh, le 13 juin 1951, elle a eu Jacques, Joseph, Antoine et Pierre. En même temps, à 10h38. Tu comprends? Ouais, puis on, ils ont séparé par des virgules. Ils ont enlevé les traits d'union et ils ont séparé ça par des virgules. C'est quatre personnes différentes. Et moi, cette année, quand ma mère est décédée, il y a deux ans, j'ai demandé, moi, le, le certificat de décès au directeur d'État civil. J'ai rempli le document, j'avais mis des traits d'union, ils m'ont dit « Non, il faut que tu mettes des virgules ». Je lui ai dit « Jamais ». J'ai dit « Ma mère, c'est un nom propre, c'est des traits d'union, c'est Marie-Thérèse Françoise », puis je lui dit « Jamais je vais altérer son nom ». Ils ne m'ont jamais donné son certificat de décès. Pourtant, j'avais payé pour. Incroyable. C'est drôle que tu me fasses penser à ça puis que je parle de ça, parce que c'est ça qu'il va falloir que je mette là, tantôt là en continuant à travailler sur mon ça, document. Je te remercie, ça se peut pas. Tu viens de m'ouvrir les yeux sur quelque chose que je pouvais même pas imaginer mettre dans mon dossier. Oui, amen, je te dis. Oui, dis. Oui. Écoute, Pascal, on, on est en union de prière, il ne faut pas lâcher. Euh, je prends l'enregistrement et puis sans moi les noms et les départements et les lieux euh, de tous les gens qui ont participé euh, à ton dossier et qui fait que ça ne s'est pas amélioré mais, et que tu souffres énormément et que moi je vais pouvoir euh, le 11 février prochain euh, mettre ça sur la table aussi tu comprends? ok, oui mais euh, euh, un service que vous pouvez me rendre qui serait immense c'est que je cherche un cabinet d'avocats pluridisciplinaires, mais les meilleurs. Les il n'y en a mécanes. pas. Il n'y en a pas tout ce que je te dis. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils n'ont pas le droit. Non, mais je... non, non, mais c'est pas ça. C'est pas sur la personnalité juridique. Moi, je vais me battre. C'est pour la négligence criminelle. C'est pour le, le code pénal. C'est pour. Euh, oui, mais ils se protègent. Je te comprends, mais j'en connais pas. Écoute, mon avocat à moi, Michel Lebrun, n'avait pas le choix de m'envoyer en prison. Il n'a pas voulu respecter mes jugements et il a refusé de respecter la loi. Et j'ai fait un mois de prison. Et Guy Fontaine, de l'agent devenu du Canada, l'avocat ad hoc de l'agent devenu du Canada, réclamait 540 jours d'emprisonnement. Je n'ai pas fait un mois. Ouais. Mais ça fait rien. Euh, euh, vous, y... vous, battez, vous avez le courage de vos convictions. Pour vous et euh, je vais dire franchement, pour passer par euh, un scénario de menace, qui est complètement faux, parce que je suis un pacifique, je ne suis pas un violent, rien de là, Alors que de peut ça. De, de parjure, ou, tu sais, Non, non, non, non, non, non mais moi, écoute, euh, comme... bien ça, ils même pas le droit... Moi, depuis 2003, je n'ai pas le droit de au nom à la place et pour le compte de ma personnalité juridique, qui est Jacques, avec le numéro de la sociale 231-249-525, avec le critère de reconnaissance R.I., de la famille normandin, qui n'a pas de vie. Et je pas droit, de juge Pierre Fontaine, la Cour municipale de Montréal, m'a interdit de prêter serment au nom de ma personnalité juridique et il m'a acquitté. Et là, la capitale de générale a repris le dossier parce que c'est elle qui est en arrière de ça pour la poursuite. Et euh, il, voulait, il voulait avoir 4000 dollars euh, sur une, une affaire d'accident banal et quoi que ce soit. Et ils m'ont fait comparaître à Québec. Et à Québec, j'ai fait reconnaître par le juge Godbout la distinction entre jean joseph pierre antoine Normandin qui est sur la partie supérieure du certificat de naissance et sur le talon qui est genre normandin le talon détachable, qui est la personnalité juridique que nous possédons en vertu de l'article 1 du Code civil et de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et ces articles-là, il n'y a pas personne qui a le droit d'appliquer de, ou d'expliquer ça. Ils n'ont pas le droit de parler d'existence sur ces deux articles-là, qui est l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte, C'est interdit par la loi A-2.1, Règlement R4 de 2003 sur la, la commission d'accès à l'information. Donc, pas le droit de parler d'existence. Donc, aucun juge n'est autorisé à parler d'existence alors que mon travail s'est fait ça... sur, sur l'existence de fond, notre nature. Avait pu, eux autres, que ça avait monté jusqu'à la Cour suprême, étant donné la Constitution. Cause... Écoute, la Cour suprême, c'est un vidange, ça. Euh, Antonio Lamère, en 1998, a jouvenu la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France. Et la Cour de cassation de la, Grand, de la France, c'est le Grand Orient de France, c'est toutes les sociétés occultes et secrètes qui... Euh, la Cour de, comment vous l'appelez? Le Grand Orient de France, le Grand Non, oh, C'est satanique, c'est diabolique. C'est les loges maçonniques, euh, toutes les sociétés secrètes et différentes loges à travers le monde. Ouais. Et, et, euh, c'est okay. pour ça que liberté, égalité, ouais. fraternité, c'est les principes de la franc-maçonnerie ouais. en France. Oui, exactement. exactement. Là, vous avez dit, il y a la Cour. Euh, euh, de cassation de la France. De... Comment ça s'écrit? La Cour de cassation, CAS, c'est euh, ça? n là, ou quelque chose de même, là, de la France. Ça, c'est le. Quand, ça équivaut à la Cour suprême du Canada pour ici. Et la Cour suprême oui. du Canada s'est jumelée à la Cour de cassation de la France en 1998, alors qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Donc, actuellement, ce qui se passe en France, ça peut se passer ici. C'est la même chose. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Ben, c'est pour ça aussi qu'on voit que c'est la même chose. Ben oui, on le voit, là. En France, arrive ici. Donc, voilà. le, le Québec. Sauf qu'ici, il n'y a pas de mal. Il y a en ce moment. Oui. Oui. Ici, il n'y a pas de monde. La France rentre six fois dans le territoire du Québec. Je sais. Ils sont millions. Alors que nous, ici, le territoire du Québec, on est 8 millions. C'est Vous, ils ont combien l'intérieur? 123 000, on en a 75 000. Pourquoi ils n'y arrivent pas? <rire> ça, ça n'a aucun ah non, sens. non, c'est la Suède. C'est la Suède. Puis, euh, je vais me comparer <rire> avec la Suède. En fait, la Suède, on est le même plus... Oui, mais c'est, euh, le gouvernement a payé la PCU. Hein. Les gens sont payés à rien faire. Oh. Il y a soit de l'argent euh, et tout vous, ça. Êtes-vous êtes, êtes toujours là? Oui, oui, je suis là, j'ai la bouche non, à reconnaître sur mon téléphone. Non, non, ce n'est pas vous, c'est vous. le pharmacien est là pour me parler. Ah, OK, OK. Hé, euh, hey, Pascal, on va se laisser là-dessus. Oui, c'est bon. J'aimerais ça avoir des nouvelles. Bien, je sais que vous êtes très occupé, mais j'aimerais ça avoir des nouvelles pour ça a été votre compagnie, Bien, je, je vais te donner, euh, je vais t'expédier ça euh, sur un, un texto. OK, je ai... Okay, OK, Je t'en sur le texto euh, des, des renseignements là-dessus. Ok, le document de l'assommation que vous aviez rempli, envoyé de ça, je ne l'ai jamais vu et je regarde dans mes courriels et tout ça. J'aurais vraiment aimé voir, je, jamais si vous aviez le temps. Je, je, je vais regarder, je vais, garder, je vais te retéléphoner, mais là je vais manger pour continuer. Que pas un problème, la, la, la priorité c'est d'être prêt pour demain pour vous, là on parle par la suite. On... Oui, mais tu m'en vois les yeux sur d'autres choses là, que je n'avais pas imaginé. C'est en parlant avec toi là, que je vais rajouter ça dans mon dossier aujourd'hui. Okay. C'est grâce à toi. Ah, oh, même. Je te remercie, Pascal. J'aimerais ça avoir un œil. J'aimerais ça pouvoir lire un jour cette formation-là, puis pouvoir savoir en gros... Mais je pourrais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer un brouillon, là. ça va donner une idée de ce qui se passe là-dedans. OK. Je, quand vous aurez le temps. Oui, Pas ah, de problème. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Toi je aussi. Vous remplir. Je vais prier fort avec d'autres personnes pour demain. Que, que Dieu soit au contrôle de tout. Ouais, mais moi, c'est le 11 février. Je oui, c'est oh, okay. ouais, dans, dans un mois. Aujourd'hui, c'est le 11. Hein? Donc, c'est le 11 février. Ah, oh, OK. On est déjà le 11, quoi. c'était demain. Ouais. Ah. Non, non. C'est le 11 février. Donc, c'est dans un mois. Donc, il me reste quelques semaines à me préparer. Je vais être fin prêt. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah, fait qu'en qu une de prière, Pascal, tes prières sont, oui. sont précieuses pour moi et je vais prier pour toi aussi. Amen. Gloire à Dieu. En tout euh, je, je vous aime beaucoup, hein. Moi aussi, Pascal. J'ai besoin de pouvoir, là, okay, okay, je vous voir. Vous avez vraiment... Vous êtes vraiment... Mais je, vais te, je vais pouvoir expédier. Euh, J'ai mis quatre capsules vidéo euh, sur un dossier, puis je, vais, je vais en mettre quatre ans ce ne sera pas long. Je vais t'envoyer ça. Je pourrais... Euh, donc, tu vas pouvoir me voir en même temps. Là, tu vas voir ce qu'il y en a de ça, là. OK. Ça marche. Génial. Ok, À bientôt. À Bye-bye. Bientôt. Okay. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience.